Le congrès national des éclaireuses et Éclaireurs unionistes de France, c'est un événement institutionnel qui a lieu dans notre association tous les deux à six ans. C'est un moment fort pour la vie associative, puisque c'est un moment où on se retrouve tous ensemble, tous les bénévoles, tous les salariés et les partenaires de notre mouvement, pour partager quatre jours, et pour se ressourcer et pour échanger autour de valeurs qu'on a et qui sont communes. Je suis Roxane Depol, la directrice du congrès 2018 Nos Engagements pour Demain. Je suis Célina euh, San co-directrice du congrès euh, Nos Engagements pour Demain. Capucine Rouf, co-directrice du congrès Nos Engagements pour Demain. Donc le congrès de cette année, il a lieu à miramont de guyenne On a réuni pas loin de 600 participants. 80 bénévoles qui se sont engagés du coup, au service de ce projet euh, sur des parties euh, logistiques, programmes, simplicité volontaire et autres, compta et finances aussi, c'est important. Au cœur de ce projet, quatre piliers, euh, l'engagement, la rencontre, la démocratie participative et la simplicité volontaire. Pour l'engagement, l'idée c'était de réunir euh, les bénévoles qui s'engagent dans l'association avec le slogan « Nos engagements pour demain ». On a la rencontre parce qu'on on accueil des bénévoles de toute la France. On a la démocratie participative avec un temps spécifique sur le rapport d'orientation, puisqu'en 2020, nous allons prendre de nouveaux engagements pour l'association. Donc, on construit pendant un après-midi euh, ces nouveaux engagements avec une élection par tirage au sort. Et enfin, on a la simplicité volontaire euh, qui, euh, là, est vraiment euh, partout euh, dans, ce, dans ce rassemblement. responsables, eh ben, ils pourront vous le dire je pense, mais il y en a beaucoup qui viennent chercher la rencontre de ceux qui sont déjà responsables, euh, ils viennent chercher l'échange, euh, ils viennent chercher aussi une, une idée d'appartenance en fait, de voir qu'on appartient euh, tous ensemble à euh, une association de scoutisme. En fait, on va au-delà de notre association des éclaireurs et éclaireurs unionistes de France, on voit vraiment qu'on appartient à un, à un mouvement de scoutisme. Euh, ils viennent chercher aussi.. Euh, ben, tout ce qui apport euh, par rapport aux ateliers, aux questions qu'ils peuvent avoir euh, sur la société, sur le sens de leur engagement, euh, sur euh, le sens de leur projet à construire. Puis ils viennent chercher euh, du fun, euh, de l'amusement, euh, voilà, un bon moment à passer euh, ensemble, euh, puisque c'est beaucoup d'amitié. Euh, dans les associations de scoutisme. Je pense que nous, ce qu'on peut leur apporter, c'est un remerciement en fait, dans leur engagement. Je pense que nous, on voulait que ces 3-4 jours, ce soit aussi une pause et un vrai moment pour lequel on leur dit merci tout simplement d'être bénévoles, engagés dans l'association. Parce que voilà, ils donnent beaucoup de leur temps toute l'année voilà, c'était un moment aussi pour leur dire merci. Des ambitions. Bénévolat de la valorisation. les scout. Valorisation, c'était bon ça, mon petit château. <rire> Cite les 4 points d'affilée au cas où on censure.